Salut à tous, c'est Léopold pour euh, Quick Ride. J'ai 18 ans et j'appartiens au club euh, de hier, le Vélosport Yeroa. Et j'évolue en deuxième catégorie en dn 3 cette année. Route ou piste Route 100%, piste, euh, j'aime pas, j'ai l'impression de tourner en rond et euh, l'avantage de la route c'est qu'on euh, voit du décor et puis euh, ça change, ça monte, ça descend. Donc, euh... Film ou série Film, plus rapide, plus efficace, ça prend moins de temps et euh, on le filme. Classique ou grand tour Classique, 100%. Pas d'explication, mais je préfère plus guerrier. Quel grand tour Tour de France, forcément. Bah, déjà pour le pays et puis, euh, puis bah, j'ai toujours euh, été élevé avec celui-là et j'ai connu beaucoup plus tard bien sûr la Vuelta et le Giro, donc, euh, donc voilà, forcément Tour de France. Avec ou sans chambre bah Ça a été pas mal de fois à 100 mais, mais bon maintenant je la scotche derrière ma selle donc euh, j'ai toujours ma chambre à air avec moi. Et donc Du coup on va dire avec, ouais, c'est un peu sans quand même. Thermique ou Gaba plus maillot franchement. 100% GABA plus maillot manchoum, mais euh, thermique vite oublié, hein, vite on euh, transpire trop, on a vite froid, c'est pire, pire des choses au monde. Paris ou Toulon, j'aime beaucoup la capitale, hein, je vous aime beaucoup les parisiens, mais euh, la vie à Toulon elle est quand même beaucoup mieux, regardez, hein, soleil, et puis je sais qu'aujourd'hui il neigeait à Paris, donc euh, franchement 100% bon, Toulon, hein, je suis désolé, hein, je vous aime. Staps ou Crêpes 100% Crêpes, Staps, j'aime pas forcément. Donc, non, franchement, 100% Crêpes c'est une bonne structure, ça permet de, de bien évoluer, etc. Donc, franchement, très bien. 100% Mon Monfaron ou 17 tournants. Bon, on va dire Monfaron, il est là, hein. on le voit bien. Euh, non, 100% Monfaron, vraiment, c'est bien. Et puis, bon, c'est quand même plus ludique, plus belle vue en haut, et plus dur aussi. Donc, bon, non, Monfaron quand même, Monfaron. Réfléchir ou agir on va dire réfléchir, même si c'est pas souvent très constructif, hein. on va dire réfléchir. Merci QuickRike pour l'invitation, à plus.